Le temps passe Les secondes s'écoulent Tu n'as plus le temps Bientôt le moment arrive Où tu dois passer cet examen Le stress t'envahit Tu penses Ne pas être à la hauteur Tu penses ne pas être prêt à 100%. Tu voudrais pouvoir arrêter le temps. Avoir plus de temps. Tout ce temps que tu as perdu dans des bêtises, tu aurais pu l'utiliser pour étudier. Mais voilà, c'est l'heure de vérité. Tu repenses à tout ce que tu n'as pas fait. Le stress fait place à la déception. Tu voudrais accélérer le temps Pour fuir cet échec Tu sais que l'échec C'est ce qui t'attend Tu crois plus en ton échec à ta réussite Car pour toi C'est la seule réalité C'est la seule issue Alors pour toi c'est la fin Tu penses Qu'il n'y a plus rien à faire On a tous 24 heures dans une journée Jackman n'a eu que 24 heures 24 heures pour bâtir son empire. Steve Jobs n'a eu que 24 heures. Tous les gens qui réussissent n'ont que 24 heures comme toi. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent ont appris à utiliser leur temps, sagement. Tout n'est pas perdu d'avance. Relève-toi, maintenant. Tu peux remonter la pente et réussir ton examen c'est la manière dont tu vas orienter tes 24 heures qui va faire la différence. La différence entre où tu étais hier et où tu seras demain. C'est cela qui changera ton sentiment d'échec, en sentiment de réussite. Cela dépend de ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire durant ces 24 heures. Étudie. Étudie quand tu dois étudier. Arrête les sorties, la fiesta, pas de télé, pas de jeux vidéo. Assieds-toi, étudie et reste concentré. Les études ne sont pas un frein à ta liberté. Non, cela te permettra d'avoir cet examen. Étudier fait partie du processus de réussite. Maintenant, pense à tous ces enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui sont dans les rues et qui n'ont jamais reçu d'éducation. Tous ces enfants te regardent avec envie. Ils regardent avec envie le don que tu as reçu. Oui, ce don merveilleux de savoir lire et écrire. D'avoir une éducation. Car cela va te permettre d'apprendre. D'apprendre toutes les sciences. Et de te former. Te former à ce que tu veux, vraiment. Au but que tu veux atteindre. Tu dois te donner, tu dois te donner l'envie d'apprendre. Une fois que tu auras adopté cet état d'esprit, rien ne t'arrêtera. Maintenant, il est temps de travailler. Travaille pour ta réussite, car personne ne le fera à ta place. Tu es la seule constante et la seule variable de ton avenir. Tu n'as peut-être pas tous les éléments qu'il te faut n'es peut-être pas dans la bonne famille. Tu n'as peut-être pas le meilleur environnement socioculturel. culturel Penses-tu que Bill Gates a toujours eu ce qu'il voulait au moment où il le désirait? Non. Tu la veux cette réussite. Établis un plan stratégique et travaille. Et travaille pour ta réussite. Pour ton avenir. Et quand tu arriveras, quand tu seras devant les portes de ton examen. Tu auras la tête haute. Haute comme un guerrier. Haute comme un lion confiant. Confiant en tes capacités. Et là, tu réussiras. Si tu as aimé cette vidéo. Et que ce message est important pour toi. Abonne-toi à la chaîne. Laisse un pouce bleu et mets en commentaire l'examen que tu vas affronter. Partage aussi cette vidéo avec tes proches, tes amis, afin qu'eux aussi reçoivent cette motivation. Car nous voulons former une communauté de personnes qui réussissent et qui accomplissent leurs rêves. Alors, rendez-vous au sommet.